Ça raconte l'histoire de Madeleine, alors très étrangement, euh, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça, euh, Madeleine, c'est ma copine. Et je l'ai vue à la télé, en fait, il euh, y, y a quelques années, euh, dans un documentaire qui s'appelait d'ailleurs « Résistante euh, », au pluriel. Il y avait trois résistantes dedans et je trouvais que Madeleine avait tellement de charisme que je me suis dit, il faut que je la rencontre. Et quand je l'ai appelée pour la première fois, elle m'a dit, euh, comment vous avez mon numéro enfin, Je dis, bah, j'ai euh, demandé à un copain. Elle m'a dit, vous êtes bien bête parce que je suis dans l'annuaire. Je lui ai demandé si elle voulait faire une BD. Elle m'a dit, oh là là, on m'aura vraiment mis à toutes les sauces une BD, n'importe quoi. Et euh, rappelez-moi dans 15 jours. Je me dis, je vais quand même le faire. Donc je la rappelle, elle m'a dit, ah, ah, tant mieux, vous m'avez rappelé. Parce que je me suis fait engueuler par mon copain Amat, qui est un réalisateur de films qui m'a dit « Mais Madeleine, t'es complètement con, la BD c'est génial, il faut absolument que tu fasses de la BD pour délivrer ton message aux jeunes, il faut le faire. » Et donc on a commencé comme ça, on s'est rencontrés et on est devenus copains. Et on a décidé de raconter sa vie, je le fais en co-scénario avec elle. Et c'est l'histoire de la vie d'une dame qui a 96 ans mais qui n'a pas chômé vraiment. Donc elle a commencé très jeune dans la Résistance, elle a eu 20 ans euh, vraiment pendant l'insurrection parisienne, et après elle a vécu une vie incroyable de journaliste anticolonialiste au Vietnam, en Algérie, au Congo, dans plein d'endroits, elle a chopé le choléra, elle a été écrasée par un camion de l'OAS, enfin une vie incroyable. Mais les trois premiers tomes qu'on raconte pour l'instant, ça raconte son, son aventure dans la Résistance, comment, les actions qu'elle a faites, comment on rentre dans la Résistance, qu'est-ce que c'était la Résistance à l'époque, donc on essaye de détailler tout ça vraiment. Et puis on finit par son arrestation, et puis la grande bataille de la République que tout le monde a oublié, qui est, qui est la dernière grande bataille de la Libération de Paris, le 25 août 44. Dominique Bertaille, je le connais depuis assez longtemps, ça fait longtemps qu'on fait de la BD, nous on a l'impression qu'on a 22 ans, mais c'est pas tout à fait vrai. On a fait un bouquin sur Robert Capa et le débarquement, et on avait fait une BD ensemble. Et, euh, et bon, j'étais fan évidemment de son travail, et quand on s'est demandé qui, avec qui on pouvait faire l'histoire de Madeleine, j'ai demandé à Dominique directement, et euh, il n'était pas libre. Et dès qu'il a été libre, il s'y mis, il est venu voir Madeleine, il est comme moi et comme tout le monde tombé amoureux de Madeleine. Et euh, voilà, on a lancé le, la BD comme ça, mais pour moi c'était très important de l'avoir, parce que je pense qu'il a une, à la fois une sensibilité une force dans son dessin et dans sa mise en couleur de bleu, pour moi, c'était le dessinateur qu'il fallait, c'était la force qu'il fallait, il fallait quelqu'un aussi narrativement qui soit aussi solide que lui, et je pense que pour nous, c'est vraiment le dessinateur génial. Et d'ailleurs, c'est le mot qu'utilise toujours Madeleine quand elle parle de Dominique, elle dit le génial Dominique Bertaille. donc il n'y a pas d'autre mot. Madeleine, c'est euh, euh, la narratrice de notre histoire, c'est elle qui me raconte son histoire, mais c'est aussi une grande reporter. Je sais que j'ai quand même écrit quelques livres, mais elle, en tant que journaliste, elle en a écrit beaucoup sur des sujets très sensibles, elle s'est beaucoup baladée, donc c'est un plaisir de l'entendre déjà raconter les histoires, parce qu'il y a déjà tout dedans. Donc après, moi, il faut que je retravaille, je rajoute des textes, rajoute des scènes, des fois. Mais Madeleine, c'est une grande narratrice, c'est quelqu'un qui sait vraiment raconter. Salut, les travailleurs de la BD. <rire> Je sais que vous êtes nombreux, je vous connais pas, mais on va faire une belle BD ensemble. On a commencé d'ailleurs, ben, alors merci aux, à tous ceux qui de peu ou de loin travaillent en équipe avec nous, sans qu'on les voit, mais ils sont là. Moi je ne suis rien, je suis la personne qui a vécu ça et qui par miracle est encore en vie et qui peut encore vous en parler et travailler. Au revoir, à bientôt, et même au libraire, j'espère venir en septembre, si vous voulez bien, de temps en temps, si je suis assez costaud pour ça. la vie de Madeleine, alors évidemment on sait qu'elle est encore vivante, mais euh, elle a été condamnée à mort euh, quatre fois, elle a survécu à chaque fois, elle a frôlé la mort, euh, comme je disais tout à l'heure, le choléra, diverses maladies, euh, des camions, des, des balles, etc. Donc, euh, donc elle a survécu, mais comment elle a survécu, finalement c'est ça qui crée le thriller dans cette histoire.